Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde se porte bien ici en Guadeloupe. Eh bien, nous sommes nous ici. Nous allons très, très bien. Nous, à ETV, hein, je dis bien ETV, nous allons bien. Nous recevons tous les jours, pour vous faire plaisir, un rayon de soleil qui nous vient de, par qui nous vient plutôt de partout en Guadeloupe. Et nous avons notre mascotte, la personne qui, quand euh, cette personne arrive au studio, eh bien, on est tous heureux. Il prend un moment pour chacun, il va discuter un peu avec tout le monde, et ensuite il vient tranquille, il vient faire son émission. Nous lui devons ce décor, je ne sais pas si vous voyez ce décor. Est-ce que nous voyons le décor en son entier, avec nos guirlandes, avec tout Eh bien, nous lui devons ce décor, il s'agit de M. Georges Nandan, notre rayon de soleil ici, à ETV en tout cas. Je ne sais pas pour vous les autres télé ou les autres radios, mais ici, nous amélions en, en pile même. Ça va Georges Ça va très bien ma chère Raphaël et... Joyeux Noël. Joyeux Et Noël. Mais le ouais. Christmas, c'est une Félicité Navidad. Ah, oui, yes, c'est okay. vrai que ça, Ce sont des choses que nous oh. faisons avec nos amis. Alors. Fabienne oui. Norel oblige oui. nous prendrons jusqu'au 23 hein, jusqu'au 23 Absolument et, a, et absolument. Je suis invités, et, hein. et j'en suis très honoré d'être sur le plateau Le TV, premier, le premier, effectivement et donc euh, TV une télévision de cœur, qui m'a toujours soutenu et dans les moments difficiles, était pour moi normal de venir sur le plateau suite à ton quelle élégance, merci beaucoup oh, purée, merci beaucoup Et savoir que je représente le monde de l'élégance et du prestige ah, quand même à l'international dans le oh, monde oui. entier, uh -huh. et il fallait se doigt que je puisse me mettre mais tous les à... jours, mais tout le temps Oh, même quand vous allez sur euh, le marché, vous allez. Ben, ben, vous savez, Raphaël, de vous à moi, quand on est dans ce domaine, on rivalise avec le monde entier, les mmh. designers du monde entier, je suis quelqu'un quand même qui a quand même un certain style. Oui, et ben c'est oui. cela qui m'a ma notoriété de pouvoir euh, au moins et puis, les démontrer, démontrer que la Guadeloupe, la Guadeloupe est, est, est, a le savoir-faire, mmh. le mmh. faire de pouvoir jouer la carte de l'élégance et du prestige. Très, très Parce vrai, que ça ça nous, pas nous parlons de mondial. Le monde entier est avec Georges Nadan, les lourds du concours beaucoup de concours de beauté, et ne serait-ce que de citer, mais mm. je vais pas le faire à moi-même, j'ai mis une photo hier où je présentais les organisations oui. que j'ai travaille avec mes meilleurs voeux, déjà, mm. et un jour une nouvelle, et eh bien, que des félicitations. Ben, vous êtes beau, à congrès, vous tous êtes les pas... Ben, congrès, vous ne pas, pas ah ben non, Écoutez, je fais ce métier d'abord, c'est une passion. Je l'ai dit, une mm. passion, et quand on a une passion comment dirais-je, ben, ouais. ça s'applique tout simplement. Vous faites un truc, vous avez euh, euh, une potion, je ne sais pas. Là, non, bien. écoutez. On a <rire> à faire le matin, on se réveille, on est chiffonné, il et vous êtes toujours pareil. Qu'est-ce que vous avez comme recette pour garder cette pièce Écoutez, écoutez, écoutez j'ai la, vit, la vitalité et la rage de vaincre. Parce que oui. c'est d'abord ma force, ouais. je fais des combats de coques, vous savez mm -hmm, très bien que mm. je suis un aficionado. Donc vous êtes un petit coq de game. Ah là, oui, à tout à fait, part. tout à ah. fait. Alors, comme j'ai dit souvent c'est hier après ouais. tout défiler les épons, uh -huh. on fait les épons, filer, puis tomber. Voilà, vous faites ça, vous faire tomber l'adversaire et ça je sais faire ça et, et vous savez le faire, Alors, alors en, en tous les cas Georges voilà. je suis très heureux d'être sur le plateau de TV Merci. et aussi pour souhaiter à toute la Guadeloupe un joie et une mm -hmm. pas trop d'excès parce que la oui. vie est précieuse est et puis mes chers compatriotes c'est le moment pour moi de vous dire hein, à tout ce qu'on traverse en ce moment, mm -hmm. euh, de tenir bon ça. et en espérant que la vie sera meilleure parce que c'est le monde entier qui, mm -hmm. qui a cette crise eh, oui, parce oui, que je suis pas. quand même le superviseur mm -hmm. du monde entier mm -hmm. et que tout le monde dans tous les pays du monde il y a des, ceux qui sont encore pires que nous, mm -hmm. alors ici. Euh, écoutez, passez Noël tranquillement chez vous, mm -hmm. et pas d'excès, et puis, euh, en espérant que 2023, que mm -hmm. tout, tout, un, tout un chacun, mm -hmm. ça soit meilleur. C'est sûr, eh bien, voilà. nous gardons ces vœux bien au fond du cœur, voilà. mais justement, juste avant cela, Georges, Noël pour vous, dans le temps quand vous étiez gamin, eh c'était comment Eh bien, écoutez, ma chère Raphaël, aussi, supposons que ça... Vous l'êtes, je suis quelqu'un qui fête Noël. Je suis une catholique de de de Souche. Et mon papa, qui est le 3 juillet, Noël était fait chez nous. C'était l'une des plus belles fêtes de l'année. Ok, Donc il fallait pas manger. Il fallait pas manger. Il fallait attendre minuit. La messe de minuit. Voilà. Et comme ça, Simone a pas été ni moins. Il y a pas de cochon Parce que notre Noël à nous, c'est la viande de porc, les poids d'un gol, le ligname. Oui, oui. Et puis on s'amusait. Oui, oui. Ma maman qui est oui, oui. encore là, elle oui. me racontait dans son temps, mm -hmm. vous savez, je suis issu d'une famille de 12 enfants. 12. Ma maman avait 12 enfants mm -hmm. et ils étaient tous heureux oui. de passer ce moment de convivialité. Il n'y pas un cadeau à cette époque-là, mais un pour protafouillé à pain, un pour protafouillé à mon pour c'était cadeau à Et elle me disait, Georges, tu vois, dans mon temps, on était douze enfants, on arrivait quand même à pouvoir être heureux. Et la joie, cette joie avec des enfants dans le monde, je sais que c'est une grande fête des enfants, d'abord, puisque tout chacun attend sous le sapin d'avoir son petit cadeau. Chez nous, en Guadeloupe, c'était particulier. Vous me posez la question, Noël, pour moi, ce que ça représentait de mon temps. Il fallait attendre minuit, on je devais aller à la messe, le papa était oui. sévère, il fallait aller à la messe, oui. et c'est après la messe qu'on pouvait manger. Et, et, et là, on dégustait l'excellent repas Qu'avaient fait et mmh. les parents Mais les temps étaient durs, c'est pas comme avant mais boudin Le boudin créole Le bois du bois, le bois d Iboua d Iboua d Et puis surtout le petit ponche C'est le, le seul jour que nous les enfants On avait droit à bah, boire okay. un petit peu ponche. Avec un petit peu de sirop de groseille Absolument, dedans. et le ponche coco ouais. Alors moi je raffolais le ponche coco Alors il y avait plusieurs sirops, il y avait le sirop hypermante Sirop d'annie, voilà. sirop de groseille Tout, à fait. Toutes sortes tout de ça, sirops. à fait Mais c'était Noël quand même qui, était, qui nous a marqué. C'était la plus belle fête de l'année Et les enfants depuis l'année commençait on attendait pour nous que C'est de ça. Ouais. Et donc je vois, je me rappelle encore de ma temps de c'est des vacances scolaires. Mm. dans... dans, dans euh dans les vacances scolaires, depuis euh, la semaine de lundi, mais dans euh, les vacances scolaires, il était le jeudi ou le oui. vendredi, eh bien, là, on faisait rien à l'école. Oui. Donc on allait apporter nos cailloux, chanter Noël, et puis on l'attendait tranquillement. De depuis l'école, c'est vrai Depuis l'école, depuis, depuis l'école, mm. bon, bon de mon bon souvenir. Mm -hmm. Et pour moi, c'était une fête fériée d'abord des enfants. Oui. Et je voudrais souhaiter à tous les enfants du monde entier, à travers mm. l'antenne de TV, un joyeux Noël. Un heure, bon, jour Et surtout voilà. voilà. en Guadeloupe, nous, nous, surtout avons en Guadeloupe assez... nous avons des situations très difficiles. Et surtout le Sud-Bas. Mmh. Surtout le sud de Bastère, qui a beaucoup souffert et je sais que ce n'est pas facile. Mmh. Et ce que je connais la vie là-bas, mmh. dans ma région, comme on dit, les temps sont très difficiles et mmh. nous ne savons pas malheureusement. Vous de êtes toi. de trois rivières Non, je me rappelle de trois rivières, trois -Rivières. mais je m'appelle de Capester. Cap et je suis de Capester, mmh. ma commune natale. Et ah ben suis... Nous allons déjà, euh, juste avant, hein, quand même mmh. qu'on aille plus loin dans notre émission, oui. euh, souhaiter un joyeux Noël aux personnes qui vous sont chères. Ah oui, je voulais d'abord souhaiter un joyeux Noël à Madame Annette Daniel, qui est mm -hmm. une amie-sœur, mm -hmm. à M. Romanos, à M. Babin, à M. Georges Balta, et puis à Mme Canval, Marie-Laure, mm -hmm. enfin Annette Barbeau, mm -hmm. M. Marius, Marcel, M. Jacques Linière, enfin tout mon staff, il y en a mm -hmm. tellement, écoutez Raphaël, et puis, je, les mus, les mus et puis toutes vous les vous... Misses qui m'ont accompagné mises. depuis 22 ouais. ans, à Judith Bruman, qui est notre représentante ouais. au 71e concours de Miss Monde, et elle est mm -hmm. en France, mais je sais qu'elle suivra cette émission avec beaucoup d'attention, à tous ceux et celles qui ont été avec moi et qui que j'ai eu l'honneur d'accompagner, mm -hmm. Alex Raboulion, Mm -hmm. On a fait oublier Wendy Métoni la dernière mm -hmm. fois du Lamentaire. Oui, Wendy à Lila Lapin, qui était mm -hmm. aussi candidat avec moi et qui a représenté la Guadeloupe. Wendy a Miss Monde, et Miss Mond. International et mm -hmm. il avait représenté la Guadeloupe à Miss United Nations. Donc vous avez gagné. du monde autour. Réfléchissez encore, parce que je suis sûr que vous allez oublier les gens, et vous allez oublier maman là-bas. Oui, oui, elle écoutera oui, cette oui émission. et ma maman chérie, voilà. comme tu sais, quand tu m'écoutes, je t'embrasse <rire> très fort, et tous mes parents et amis, pour moi, je leur souhaite tous une joie une Noël, oui. et je leur dis surtout, tiens, bérette, pas mouli, car mm -hmm. Ce pas facile, parce que maintenant, c'est la même petite musique qu'on entend mmh. partout. On pense que la vie deviendra plus adaptée à nous ça. et qu'on pourra retrouver mmh. l'ambiance qu'on avait avant, de s'amuser, etc. C'est, ah, J'ai espoir quand même, parce que... On a espoir d'avoir on, on dit que mmh. le Christ va renaître, oui. c'est naissance du Christ. Mmh. Dans nos prières, pour cet anniversaire du Christ, mmh. on demande qu'il qu essaie d'améliorer les conditions ouais. meilleures. Qui va chez nous. Voilà. Parce que je pense aussi à mes compatriotes de France hexagonale, surtout en Ile-de-France, qui il passe en ce moment des moments très difficiles et au-delà de la oui, diaspora oui. entière, ce qui vit dans le monde entier, oui. car euh, j'ai... Je suis un homme très connu, j'ai des contacts, et il mmh. me disent que c'est très difficile. Tout d'un coup, la vie est devenue très difficile. Est difficile. Vous savez que je suis un peu très sensible à tout ça. Mmh. Parce que mmh. Mmh. moi, je vois que, que, que nous avons besoin plus d'amour, et surtout de fraternité, mmh. et d'humanisme, surtout. Mmh. Parce qu'on s'aperçoit que le monde entier, mmh. en mmh. ce moment, mmh. l'égoïsme des gens, fait que tout un chacun... Mmh. Noël avant, je me rappelle encore, je veux encore nous son nom. Mmh. J'ai grandi avec elle, Madame, euh, la, la, la grande dame de Bastel, qui nous a quittés. Elle me disait, quand quand oui, elle faisait oui. Noël à Saint-Claude, c'était passer maison maison. Ah, Ils chantaient les cantiques. Mmh. Euh, les portes étaient ouvertes. Mmh, mmh. Et donc, euh, c'était ça, Noël, la tradition. Oui. C'était ah. passé. Et elle, ça commençait depuis 8 heures. Ils mmh. passaient chez les voisins. On allait manger. On allait boire. Et puis, c'était le moment aussi de faire la paix avec une voisine ou un enfant dans le quartier. qu'on n'était mmh. pas bien. C'est Noël. Nous, nous, on se met ensemble nous pour fêter Noël. Voilà. Noël. Mais... Cette ambiance, on n'a plus. Maintenant, on s'aperçoit que tout chacun est, est, est, est chez soi. Mm -hmm. On n'a plus ce moment de convivialité mm -hmm. et l'égoïsme prime. Bien souvent, quand j'entends des fois, des Noël, mm -hmm. des drames, etc., en famille, mm -hmm. je dis que c'est dommage. C'est le moment, mm -hmm. même si on a un petit antécédent, un petit indépendant qui compte se réconcilier, mm -hmm. et de appeler au monde de le souhaiter une joie Et, voilà. voilà. et c'est la raison pour laquelle mm -hmm. que je me dis que le monde a besoin d'amour mm -hmm. et nous avons... Nous, tous comprendre que la société en ce moment est difficile. Oui. Et comme je dis, euh, dans tout combat, dans tout espoir, oui. dans tout vœu, il faut que nous arrivions à pouvoir comprendre cela. Mm -hmm. Il faut que nous nous aimons. Oui. Le, nous devons, nous, nous, quelle que soit la religion que mm -hmm. nous sommes, nous accompagner et oui. Nous, oui. nous entraider surtout. Mm -hmm. Et ce qui n'est pas facile. Voilà. Ce n'est pas, pas facile. Donc sinon, euh, euh, par rapport à tout ce que nous entendons aujourd'hui, les prix chers, la montée des prix, euh, les familles qui ne, peuvent, qui ne pouvaient même pas faire... Rentrée scolaire. Oui. Est-ce que vous pensez que ça s'améliorera un petit peu ben Écoutez, Raphaël, je ne peux que former l'espoir mm -hmm. que ça sera meilleur demain mm -hmm. parce que nous avons l'impression que les ouais. choses deviennent plus difficiles le mois prochain. Mm -hmm. Parce que nous avons une petite grève oui, qui sont annoncées dit, oui. et le dit et mm -hmm. le monde est en pression parce ouais. que c'est vrai que le problème important ici, mm -hmm. c'est le monde économique, oui, ok. Oui, oui. Il y a des gens peut-être qui, qui ne voient pas ça, qui anti mm -hmm. au profit et que on va pas changer le monde. Mm -hmm. Mais quoi qu'il en soit, j'espère sincèrement que mm -hmm. que la solidarité va jouer, que le monde, la Guadeloupe tout au moins, l'île oui. notre île, mm -hmm. la Guadeloupe, on retrouvera la prospérité mm -hmm. et tout un chacun trouvera son compte pour pouvoir avoir plus de bonheur. Alors ouais. ce moment c'est vrai, on entend 2023 être une année mm -hmm. qui est difficile et je peux vous assurer Raphaël que mm -hmm. j'ai un peu Peur. peur de l'avenir, malgré mm -hmm. mon optimisme, car on ne se voit pas les mm -hmm. choses s'arranger. Oui, ça ne voilà, bouge voilà. pas. Hein. Parce que le peuple ça, le Guadoupe, le plus la, la, la, la, la, la, la Guadeloupe, euh, dans sa profondeur, n'a jamais connu vraiment ouais. ce que c'est, euh, voilà quoi, la misère. Oui, il y a eu parce la misère. Mais nous, mais les nous, jeunes, la nouvelle pas, génération, on n'a pas l'impression, on a tout. Mmh. Les jeunes ont tout maintenant, mais mmh. maintenant les choses sont dures. Et s'adapter à, mmh. à cette nouvelle façon de pouvoir mmh. euh, euh, s'adapter au monde au d'aujourd'hui, monde c'est très difficile. Et je dis que ce n'est pas en faisant la violence, mmh. en allant vers les excès, qu'on peut arriver à trouver une solution. Il faut qu'on essaie de s'armer de courage mmh. et puis essayer d'aider pour pouvoir en, en, nous en sortir et nous aimer plus. Voilà. Et nous aimer plus. Et puis il voilà. y a aussi cette affaire d'argent. Tout, tout devient cher. Les gens ne peuvent pas faire ben Écoutez, coup. nous dépendons d'un pays ouais. qui est quand même euh, un grand pays en Europe mm -hmm. et qui a des problèmes. Et nous, vous savez que la France est amenée à, être, à, à une charge qui est beaucoup plus lourde mm -hmm. Sous elle, oui. et nous, nous, avons, nous avons un bateau qui rentre oui. Tous, oui. Les oui. tous les mercredis, tous les mardis, on ne on produit rien en Guadeloupe, parce que nous sommes claudéconnés par les racines, par les oui. légumes et toutes sortes de facteurs qui nous empêchant de nourrir sous notre production nous-mêmes. Donc euh, les choses sont très compliquées. En tout cas, moi, ce que je, je, je souhaite oui. pour 2023, où je fais déjà mes voeux avec oui. beaucoup d'avance, que ça sera mieux pour tout un chacun. Parce oui. que la souffrance, oui. la, la, la, tout le monde l'a subi. Et le soir, imaginez-vous, enfin, ne même pas sortir. Mm -hmm. Il y a une certaine... Ça fait monter des actes de violence oui, oui, oui, oui. dans la population mm -hmm. et que nous n'avons pas... Voilà, assez de compensation. Les jeunes ont besoin Mais de oui. se divertir oui. et il y a aussi euh, cette affaire de de Comment dirais-je, il euh, faut le dire, euh, les jeunes n'ont pas autre solution de passer à ce que tu connais qu'ils prennent. Oui, c'est euh, oui, de... alors les addictions. Les, les, addictions, les, les, sont les, là. les, les addictions, et voilà. donc ils deviennent violents. Mais mm. au fond, la jeunesse Guadeloupe n'est pas une mauvaise jeunesse, il oui. être que partout. Oui. Mais il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas une solution. Ce pas que, une oui. solution. Et il faut et se et prendre et en main et surtout se, se ressaisir. En tout cas, moi, pendant 22 mais ans. Mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas grand chose qui est proposé tout le vous, temps. Voilà. on la jeunesse, la jeunesse. Parce que les jeunes, même est-ce qu'ils veulent vraiment aussi y Oui, faut, parce parce qu'ils essaient, il faut vouloir, ils essaient, mais la vie. Je a... suis d'accord. Mais si on vous donne une débroussailleuse, vous allez battre plus cinq, vous allez voir quelqu'un qui vous donne une débroussailleuse, qui vous donne euh, un petit truc à faire en espace vert. Alors, toujours les, les, les, les petits boulots pour pouvoir voilà. privilégier des postes importants pour des gens qui ont des enfants et qui travaillent déjà dans le système. Donc, il faut quand même qu'on re, qu qu reste. Hein, logique, Alors, et qu'on se dise c'est pas parce que Timou non moins travaillé, travaillé à ETV voilà. qu'on peut mener automatiquement Timou moins à ETV voilà. si à si compétence égale si on a une compétence égale qui a un poste là il a proposer mm -hmm. proposé à ETV et bien quand on a dit Timou non moins ça qui faut toujours en attendant mais Vinou, voilà. présenter. Donc ouais. il y a ce, ce système-là qu'il faudrait aussi. Moi, je, je m'attendais à ce que vous en parliez, mais comme nous, nous arrivons euh, au, au temps qui nous était imparti, un, un mmh. euh, je voulais juste rajouter que j'aimerais que ce Noël fasse réfléchir ceux qui dirigent la, la Guadeloupe, et puis que cette histoire des Mounamoun, ça s'arrête aussi. Ah, voilà. Bah, bah, justement, vous savez, on ne peut pas s'empêcher d'être de, mmh. de, un peu euh, rigide avec ces personnes. Mmh. On n'a pas l'impression que ça les intéresse Guadeloupe profondément. Parce mmh. qu'on voit ces gens-là s'amuser, mmh. ces gens-là ça sont en, toujours en train de rimer fesses, comme on dit, pas de, mmh. je m'excuse des thème que j'emploie. On mmh. n'a pas l'impression qu'ils connaissent la Guadeloupe profondément. Vous mmh. savez, être euh, tout le temps le zéro, le cow-boy, mmh. euh, se déambuler, etc. Ce n'est mmh. pas ça la solution. Il faut penser aussi que... Ah, qu de l copie, hein? Et donc, il euh, mmh. y a un certain... Les Aller dans ce département, et, oui. dans, cette, dans cette île, mm -hmm. dont je ne dirais pas le mot qu'il faut, mm -hmm. mais nous devons nous prendre en main ces élus politiques, nous, ils font pas. Il y a tout un des problèmes. Il faut, on il faut que nous reprenne Et puis, je voulais aussi laisser oui. au personnel soignant oui, euh, de nos hôpitaux, encore qu'un car je suis sensible à leurs problèmes mm -hmm. par rapport à la situation mm -hmm. qu'ils vivent. Et croyez-moi, Monsieur Nadan, personnellement, mm -hmm. euh, l'humble personne que je suis, je suis sensible à vous. Je vous souhaite un jour à une joie Noël et espérons que 2023, mm -hmm. que vous puissiez être la solution parce que c'est Dieu que non, le pouvoir. Qu'ils qu trouvent Quelque, la, la solution le, le adaptée à, à cette situation qu'ils ont créée. Qu'ils ont créé ah, car quand on perd des études, mmh. on arrive à pouvoir parce que souffrir, se sacrifier. Ils ont tout simplement bah, bah, utilisé le bah, bah, droit de dire Et les hôpitaux voilà. et tous les pays du monde ont déjà affecté mmh. leur personnel. Donc c'est très touchant. Et moi, je connais des gens, okay, j'ai des parents qui sont concernés mmh. et j'imagine un peu les, les difficultés de mettre un an et demi, un an et demi comme ça, il faut qu'on être humain à un certain moment. Bien, je vais alors, à, à, à cela, c continuez, dites-moi. Oui, oui je, je voudrais leur dire que mes mm -hmm. et que j'espère qu'ils arriveront à pouvoir être heureux et trouver leur travail. Eh bien, je vais rajouter à cela, qu'elles autorités, baba, mettez les gens bon là, 23, 25, 26 et panier voilà. l'argent en Guadeloupe, alors, revoyez tout cela aussi, à pas nous seulement, en période de Noël, qui fait chiffre d'affaires azote, et, et, et mettez-le, touchez le plafond. Alors, pensez à cela, pensez que nous avons plus de combien de millions de gens hein, qui ont en difficulté. Alors, si vous voulez, vous, moun, en, en cas d'azote, faites commission, baissez ces prix-là, ce n'est pas la peine d'augmenter, ça ne sert à rien. Oui. À pas nous qui rempli panier azote, s'il la pluie tomber... Barrié à zote pas rempli, à part avec gouttelette qui est barrié à zote qui est rempli. Ça, c'est un petit message aussi, et force aux soignants. Nous allons peut-être recevoir tout à l'heure un autre invité, hein Georges. Oui. Euh, le tout petit petit mot de la fin, parce que c'est fini. Oui. Allez-y. Alors, en cas de tu à tous, en créole, oui. notre matériel, nous allons tout le monde, joie et Noël. Parfait que c'est, nous l'avons apprécié et surtout qu'en ce que tu en bonne année 2023. Mais nous faisons la vienne pour nous souhaiter une bonne année. Alors, j'ai un joyeux Noël. J'ai un joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad. J'ai un joyeux Noël. Ok, merci beaucoup. Merci Murphy. Nous allons voir si notre invitée est déjà là. Voilà. Ok, ok.